Bonjour mes poupées, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui nouveau vlog, <rire> vous allez tout le temps m'en vouloir mais moi c'est toujours comme ça euh, je sens moins de moins de moins en moins de motivation à faire des vidéos sur Youtube, par contre je suis beaucoup plus présente sur Instagram mais bon malgré ça quand je poste sur Youtube le but c'est voilà de, de partager mon quotidien ou mes sorties euh, Allez, pour vous donner des idées, pour changer un petit peu de la routine, du corona, de la chaleur, de tout ce qui se passe dans le monde, de toute la négativité qu'on qu peut lire sur les réseaux sociaux au quotidien. Donc euh, franchement, euh, voilà, j'essaie de faire de mon mieux, de vous partager des bons plans, etc. Donc euh, j'espère que vous vous portez bien. Euh, je vous souhaite un mon Moubarak, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter euh, sur Youtube. Euh, j'espère que vous avez passé un bon Aïd. Et puis pour euh, nos frères et sœurs qui étaient... Euh, bloqué en dehors de l'Algérie j'espère que vous êtes bien rentrés j'étais vraiment contente et soulagée pour euh, beaucoup parmi vous que je connais personnellement qui sont enfin rentrés et euh, voilà pour les personnes qui n'ont pas encore eu cette chance bah, je vous souhaite beaucoup beaucoup de courage et puis euh, euh, Inshallah khair, Inshallah vous, vous, vous allez retourner chez vous et euh, qu'est-ce que je peux vous dire, rien d'autre pour vous consoler mais il vous faut beaucoup beaucoup beaucoup de courage, et il faut voir le bon côté des choses peut-être ça va vous permettre de découvrir le pays où vous êtes ou je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi vous dire si je peux faire quoi que ce soit pour changer les choses dites le moi en commentaire euh, après voilà euh, je souhaite aussi euh, euh, je souhaite aussi présenter mes condoléances au peuple libanais au, à Beyrouth pour ce qui s'est passé c'était choquant et euh, voilà j'espère que ça sera euh, le, le, la dernière des mauvaises choses qui, qui, qui vous est arrivé euh, et aussi je souhaite euh, demander euh, aux filles qui peuvent m'orienter, si on peut lancer un appel, si on peut faire quelque chose, si vous connaissez des pages qui sont fiables pour aider euh, nos frères à... algériens à Mila après le tremblement de terre, parce que je sais que j'ai vu des images qui m'ont fait mal au cœur, des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain, sans leur maison, sans toi, sans rien du tout, avec cette chaleur, j'arrive pas à imaginer. Donc, y a des gens qui, voilà, ils avaient de belles maisons et tout, et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à la rue. Donc si on peut faire quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire. Si vous connaissez des associations ou euh, des pages fiables qui, sur lesquelles on peut faire des dents, dites-le moi. Au moins je pourrais lancer à mon tour un appel sur mes réseaux sociaux. Ça pourrait peut-être changer les choses. Donc euh, voilà. Et puis aussi j'ai un petit quelque chose à vous demander, un petit service à vous demander. En fait, euh, ça fait quelques jours que j'ai lancé un appel sur Instagram concernant une, un bébé qui s'appelle Imen qui a 9 mois, et c'est euh, ma petite cousine en fait. Euh, elle est atteinte euh, d'une euh, maladie depuis la naissance. Euh, elle a un système immunitaire très, on va dire, très affaibli, donc euh, peu importe, un petit rhume peut, peut devenir une pneumonie euh, en deux jours, tout simplement. Donc euh, ce qu'il lui faut, c'est une greffe euh, de la moelle, euh, vraiment c'est très très très urgent il euh, y a une association qui se charge donc euh, ils ont ouvert une cagnotte qui est approuvée par Cotisap donc c'est, euh, on va dire que c'est quelque chose de, de une source fiable c'est quelque chose de de confiance, je ne vais pas vous partager un lien qui, voilà je ne sais pas où l'argent va, va partir ou... donc si vous me faites confiance euh, je vous prie de tout cœur de pouvoir aider donc même si vous ne pouvez pas aider financièrement je vous prie de juste partager cette euh, cette, euh, cette cagnotte, il y a tous les documents nécessaires concernant le devis de l'opération en Turquie, etc. Donc, euh, si vous pouvez juste jeter un petit coup d'œil, si vous pouvez aider financièrement, tant mieux. Donc, mais si vous ne pouvez pas, euh, voilà, juste partager ce, cette cagnotte ou mon post Instagram euh, où je décris la situation. Voilà, euh, je vous en serai vraiment reconnaissante et je sais qu'Allah Je prie Allah pour que tout ce qui se passe au monde change vers le mieux, Inch'Allah Khair je l'espère ça commence un peu à, à nous peser je sais, vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages, je lis vos messages euh, beaucoup voilà, se sont bloqués certains avaient des projets, se sont retrouvés bloqués depuis des mois les enfants à la maison, la pression la routine, etc, etc. Inch'Allah Khair, Inchallah khair. j'espère que tout se passera bien euh, voilà les filles, donc euh, pour le vlog d'aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi au Dolphinarium qui se trouve à Bruges, pas très loin de Bruges. Et euh, voilà, si vous souhaitez y aller, donc le dauphinarium, c'est quoi C'est une sorte de parc d'attractions qui convient très très bien, surtout pour les tout petits, parce qu'il n'y a pas des jeux extraordinaires, c'est pas... Euh, c'est pas Disneyland ou Land, etc. Donc c'est des jeux qui conviennent très très bien pour les enfants qui font 85 cm. Ils pourront trouver leur bonheur Comme ma fille Nour par exemple, elle a 2 ans et quelques. Donc euh, elle s'est super bien amusée. Il y a aussi des shows de dauphins, d'otaries de, aussi. Euh, donc euh, voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mettrai leur site ou euh, sur Google Maps où ça se trouve et puis euh, si vous souhaitez y aller aussi n'hésitez pas à prendre le ticket en ligne parce que sur place euh, ils ne les vendent pas parce qu'ils ont un nombre euh, vu les circonstances actuelles euh, du Covid-19 donc ils prennent un nombre restreint par jour euh, et il euh, y a aussi une piscine qui est en plein air avec euh, des jeux pour enfants etc donc euh, voilà les filles j'espère que le vlog d'aujourd'hui euh, va vous plaire je vous emmène avec moi tout de suite alors mes beautés, je vais vous montrer euh, quelques petits détails euh, de ma décoration de l'aide Donc j'ai pas fait grand chose cette année. Euh, donc voilà, j'ai imprimé ça que j'ai trouvé sur internet. Donc c'est marqué Aïd Mubarak. Je l'ai accroché, euh, les filles m'ont aidé. Donc je les ai fait participer. Euh, donc j'ai vidé tout mon dressoir là. Pour justement poser... Euh, ici j'ai mis les cadeaux donc un cadeau chacune parce que franchement avec euh, les habits que j'ai achetés pour préparer la rentrée etc les chaussures et tout donc euh, ça revient un petit peu cher donc euh, ça dépasse un peu mon budget j'ai pas mis euh, beaucoup j'ai pas misé beaucoup sur les cadeaux euh, surtout qu'elles ont eu aussi des habits pour les rides donc euh, voilà donc euh, leurs cadeaux sont là des petites, euh, voilà, des, petites euh, des petites boules comme ça de bonbons des choups à choupes, ce qu'elles adorent, et puis là ici, euh, une petite idée pour mettre des pop-corns comme ça, et ça fait trop mignon, ça fait très, euh, ça fait très mouton quoi euh, Donc c'est des pop corn que j'ai préparés, je les ai mis dans un film alimentaire, que j'ai mis un nœud juste en dessous, et ici j'ai collé la tête de chien donc euh, ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le net, c'est l'imprimer, voilà, découper et voilà. Ça fait l'affaire et ça fait très très joli. Euh, après bon là je comptais mettre euh, mes gâteaux que j'ai préparé, j'ai pas préparé grand chose Mon mari m'a demandé, euh, demandé le brir que je vais préparer euh, le matin euh, J'ai fait des cookies au chocolat et spirulata Voilà tout simplement euh, parce que je n'ai ni le temps euh, Ce n'est pas du tout ma priorité donc euh, limite euh, Voilà si j'ai fait ça c'est déjà pas mal euh, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour marquer le coup. Euh, après, pour, euh, pour la journée, on a prévu de faire un barbecue. Euh, pour le soir, ce sera peut-être, un, un pique-nique quelque part. Et pourquoi pas, samedi ou dimanche, on ira visiter euh, euh, un endroit pour faire plaisir aux enfants, prendre de belles photos et tout et tout, pour qu'elles puissent profiter de leurs vêtements, de l'air, Surtout qu'il fait beau ce week-end-là. J'adore le parc d'attractions. J'adore le parc d'attractions. Comment il s'appelle le parc on est, à oh, ouais, on est à Bruges. Et le parc s'appelle Bow the Wayne Sea Park. Et il y a des spectacles. Oui, il y a un spectacle de dauphins ou quelque chose comme ça. Et quoi d'autre Il y a des jeux où et papa sont partis pour monter des trucs dans un petit manège et je la regarde. Approche pour parler. parler. Déjà, je l'ai déjà essayé dans un autre parc d'attractions. D'habitude, on va à Efteling. Oui, mais aujourd'hui, on a décidé de venir à, à Baudouin. Oui, oui. d'habitude, ah, on, on va toujours à Efteling. On... Ça, c'est en à Belgique, la... c'est à Bruges. Oui. C'est à combien de chez nous C'est à une heure et demie de chez nous. Ouais, ça il y a spectacle de dauphins et spectacle d'otarie. Oh. Ah, C'est drôle, Allez, accroche moi accroche moi accroche moi oh, Regarde, regarde, regarde. quelques petits craquages sur Zara euh, je pensais que c'était les soldes en fait euh, mais on m'avait fait comprendre que les soldes en Belgique cette année commençaient euh, le, le mois d'août alors que ces achats là moi je les ai faits en juillet et euh, sachant que sur le site Zara il y avait moins 40% si vous prenez minimum deux articles donc j'ai profité pour prendre des choses pour les filles et franchement comment, comment ne pas craquer quand on voit de si belles choses, je vais commencer avec Noor Sachant que certaines choses appartiennent à la nouvelle collection, donc c'était pas soldé, comme cet ensemble par exemple, euh, moi j'adore lui prendre des collants comme ça en, en laine, et euh, voilà qui sont super doux, très confortables, c'est l'idéal quand elle va à la crèche, elle est très très bien dedans, elle peut faire sa sieste bien, c'est mieux que de porter un pantalon en jean ou quoi que ce soit donc voilà, ça c'est le pantalon et ça c'est le haut qui va avec et il existe en plusieurs couleurs il y a du vert je crois il y a du beige ou du camel quelque chose comme ça pour nous aussi, alors ça c'était soldé, c'est un pantalon fluide euh, ça lui va grand actuellement, donc je vais le garder pour l'année prochaine Là, c'est un pantalon fluide comme ceci euh, et pour le le sweatshirt, je lui ai pris celui-ci qui va avec, voilà c'est très simple, très beau, très sobre, mais très classe. J'adore euh, tout, euh, tout ce qui est Zara. Maintenant pour Cyrine, ce que j'ai pris, alors j'ai pris ce pantalon-là qui était soldé, voilà. J'espère qu'il ne va pas trouver à l'école. J'ai pris une veste parce qu'elle manquait terriblement de veste. Donc je lui ai pris euh, cette veste-là, ben, un tout petit peu grande, donc on a plié les manches mais ça lui va trop bien. Euh, donc celle-là aussi elle était été sauvée, moins 40%. Je lui ai pris un trench comme ceci. Donc la couleur paraissait un peu nude, euh, un beige nude à l'écran, mais quand je l'ai reçu, c'est une sorte de, de vieux rose. Et franchement je trouve ça très très beau. Voilà. Quand il pleut, surtout en automne, elle est nickel. Je lui ai pris aussi une veste en jean parce qu'elle n'en a plus. Toutes ces vestes en jean lui vont euh, trop petites. Donc euh, voilà, j'ai pris du 8 ans. Ça lui va légèrement grand. Mais euh, voilà, au moins je suis sûre que je ne vais pas lui acheter euh, euh, en septembre ou en octobre. Au moins je suis sûre que ça, va, ça lui va. Et je lui ai pris une sorte de survêtement que je trouve très très joli. Je vais le montrer comme ceci Azara très belle couleur, un pantalon large, très confortable et voici le haut le haut est comme ceci il est vraiment trop trop beau et elle se sent très très bien dedans elle a déjà porté celui-là parce qu'on a eu des jours où il faisait un petit peu frais et sur Zalando j'avais besoin de deux paires de baskets pour les filles donc j'ai hésité entre Nike, Puma, etc. finalement j'ai pris des Vans ça a changé un peu de ce qu'elles ont l'habitude de porter euh, mais elles sont très très confortables donc euh, j'ai pris cette paire là pour Cyrine. elle est trop belle comment ne pas craquer et euh, j'ai pris cette paire là pour Nour. Voilà, c'est avec, euh, avec des scratchs comme elle est petite elle ne sait pas encore comment faire ses lacets donc l'idéal c'est les scratchs pour les tout petits Voilà. donc euh, j'ai pris la pointure habituelle pour les filles et euh, ça leur va nickel, sans problème voilà c'était le petit haul du jour on continue avec la recette du vlog pour la recette du jour, mes chéris, comment dire, fait vite fait, bien fait, et c'est très très bon. On va préparer un patlıcan kebab, c'est-à-dire c'est un kebab à base d'aubergine. Recette turque, assez connue, très simple à réaliser, mais tout le monde adore. Alors vous aurez besoin d'un peu de viande hachée, un oignon haché, de la chapelure, un œuf, assaisonné avec du sel, du poivre, du cumin et du paprika. Et puis former des petites boulettes. Et euh, n'hésitez pas aussi à couper euh, une aubergine ou deux. Ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Donc moi, pour un plateau comme ça, euh, j'ai fait euh, j'ai fait deux aubergines, je crois, si je me rappelle bien. Oui. Euh, donc voilà. Si vos aubergines en rondelles sont assez grandes, vous pouvez les découper aussi en deux et euh, superposer de cette manière dans votre plateau. Après, vous pouvez aussi faire dans un plateau qui est rond, par exemple, donc vous, vous faites des cercles avec. C'est à vous de jouer. Donc une fois fait, euh, je rajoute des tomates coupées de cette manière. Vous pouvez aussi rajouter euh, des piments verts ou euh, des oignons, peu importe. Mais moi, j'aime bien rajouter que de la tomate. Donc là on va préparer une petite sauce à base de concentré de tomate, euh, j'ai mis aussi un petit peu de concentré de poivre avec de l'eau, un petit peu de sel et je vais rajouter 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc je mélange bien puis je viens verser euh, au-dessus de mes boulettes de viande hachée et des aubergines. Donc une fois fait, je passe le tout dans un four préchauffé à 200 degrés et je laisse cuire 15 à 20 minutes, ça dépend du four. Entre temps, je préparais pilav. Euh, J'aime bien préparer le riz à la turque de cette manière, donc un petit peu d'huile. Je, je mets aussi euh, des vermicelles comme ça, je les fais dorer. Et là, je rajoute euh, le riz que j'ai déjà lavé. Plutôt, je l'ai trempé dans de l'eau euh, à température ambiante. Ensuite, je l'ai lavé, euh, égoutté et je viens le rajouter ici. Je rajoute de l'eau bouillante, un petit peu de sel. Et je couvre le tout, je laisse cuire euh, une dizaine de minutes, même pas. Voilà, après quand l'eau sera absorbée, c'est prêt. Donc je sers le tout avec du yaourt grec nature. Et je trouve ça vraiment délicieux. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.